Ils ont pris la décision pour toi, hein, pas pour moi. Ils nous. ont décidé que je me chargeais, c'est pas oui. c'est moi, j'ai même pas le droit de décider de ma santé, c'est eux qui décident Donc, que je charge. Donc je te pique gros. Donc tu me piques. Mets ton bras. Vas-y. <rires> Et salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion Aujourd'hui c'est vous qui allez décider de notre journée Tout se passe sur Instagram donc venez sur Instagram Je crois que c'est Fitness Fusion avec combien de S 1, 2, 3, toujours plus, hein. il n'y avait plus, plus. c'est plus disponible Donc n'hésitez pas à venir nous suivre comme ça la prochaine fois qu'on fera ça Vous pourrez participer parce que là vous êtes genre 4000 Et genre 10 000 c'est bien pour la crédibilité sur Instagram je crois Donc c'est bon on est parti, Pimous, tu te de la première story Tu leur ouais. proposes où on va s'entraîner, c'est eux qui vont décider Basic Fit, Fitness Park, One Air Bah let's go Ok les gars aujourd'hui on va avoir besoin de vous en story sur Instagram on va vous poser des questions, il y aura deux choix. Donc, la story juste après, ce sera pour savoir où est-ce qu'on s'entraîne. Faudra que vous votez. Et il y aura plusieurs stories comme ça dans la journée. C'est vous qui allez décider de notre journée. Donc, restez actifs. Bon, vous décidez on où on s'entraîne où Basic Fit, euh, Fitness Park. Et je mets euh, On Air aussi, non Inch'Allah, choisi choisissent On Air. Ouais, je suis en train de me dire Mais pareil. les connais, vont choisir euh, Basic Fit. Hein. Ouais. Il est pas trop mignon le petit avatar là C'est une fusion entre Pimous et moi. Let's go On oh, ce qu'ils vont répondre. Tu fais quoi Putain, je vais couper pour que tu entends quand je parle. Bah ouais bon, mais surtout, tu sais pas où on va. Bah bon, on va le savoir maintenant donc euh, on se prépare et on part. Je fais la voiture pas qu'on apprend. Non mais je vois que tu démarres le contact mais on sait pas où on va. Tu démarres le contact, mets le contact. Tu mets le contact. Bon vas-y, sors le téléphone Instagram et on voit ce qu'ils ont répondu. Ah d'ailleurs on a mis one on air mais c'est one fitness hein. on s'est trompé. Ouais c'est pas grave. Yes Yes Let's go Comment <rire> je suis content Ah j'avais pas envie de faire oh, sa mère basic fille c'est bon frère Oh let's go bon, Let's go un hein, coup de clé. Let's go Et on est parti Let's go alors, aujourd'hui, je mets combien 160 x 8 ou bien 180 x 2. Imagine Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est lourd. Ces fils des pute je sais qu'est-ce qu'ils vont voter. Bon, j'ai demandé 160 x 8 ou 180 x 2 en story. Vous avez préféré 180 x 2. À 87% vous voulez que je me blesse. Donc, on va essayer 180 x 2. J'ai jamais essayé. Ça veut dire que je dois doubler mon ancien PF. Et je vais essayer, mais la caméra, elle sera stable parce qu'il va falloir quelqu'un qui m'assiste derrière. Deux. C'est vu comment il m'a je pas touché, hein. Parce que je savais que j'allais la valider, si tu touchais, tu m'aurais baisé alors que je sentais que je l'avais. Donc là, tu as validé Et ça J'ai doublé, doublé mon ancien PR. Okay. C'est aussi simple que ça. Bon, viens, maintenant, on va voir, moi, ce que je vais devoir faire. On va rigoler un peu. Tu vas deadlift mon PR Bah, en, euh, je sais pas. Donc, moi, vous avez le choix entre perf ou congestion. Ils ont mis perf, ça va être bien drôle, cette vidéo. 100%, c'est ça. Tu connais la commu. Et, Et voilà. voilà. Et voilà. C'était sûr. 68% de perf. ça veut dire là, moi je, je suis en fin de sèche là. Enfin non, je viens de terminer ma sèche, ça veut dire là, je vais faire une perf, allez. Je vais tenter les 180 kg x 3. Il vient de faire 180 kg x 2, mais pas au deadlift, <rire> au bench. Je, je suis obligé d'en faire 3 minimum, c'est pour ça que j'ai Ouais, Si t'en fais 2, ça veut dire que je bench pour deadlift. J'ai hein. la flemme de faire de la perf là. Congestion, j'aurais été beau et tout, tu vois. Bon les gars, on est parti. C'est la même barre que celle de Pimousse qu'il avait au bench. Donc là, 5, 10, 10, 20, 20 et 15. Plus la barre 20, je vais vérifier. L'objectif c'est de faire mieux que le bench de Pimous. Donc, Charlie fait moins. C'est abusé. Est-ce qu'à un moment dans ta vie tu t'es déjà dit le mec il va bench mon il faut que je fasse mieux Est-ce que ça tu te... dis que <rire> je suis nul <mieux. rire> Non. J'ai même pas envie de la faire. Normalement, un mec qui met 180, il est content, il va vouloir la faire et tout, il va être déter. Là, il vient juste de faire avant moi du bench avec cette charge-là. J'ai même pas envie de, de, de, de l'essayer Je suis pas motivé gros Pour moi la série Tu vas le faire Alors que c'est 180 quand même es en 4 Juste pour le beau jeu euh... Tu doubles ce que mais je viens de faire pas, Tu pro. doubles mon salaire Vas-y double mon salaire Joigne. Père t'es au bench On joue pas avec la même monnaie C'est comme si t'étais en dollars et moi je suis en euros là. Allez, fais ça, Told on me, Ça me, do me, you Quand même pour les abonnés, c'est très propre, très très propre. Le mouvement était très propre. On va chercher les 2,40 cette année en PR. Vous allez voir, les gars, décembre 2,40 au délift. Bon, les gars, je viens de finir ma séance d'eau Donc, maintenant, soit je vous fais un petit posing, soit je repars faire sans traction. C'est vous qui décidez. Tu fais quoi bah, Je regarde le résultat de la dernière story. J'espère vraiment que c'est pas traction. Oh, les fils de pute je, oh, je suis choqué. En vrai tant mieux, j'étais là j'avais perdu ma congestion Oh les bâtards une traction, the bee. Je l'ai fait en supination, je vous le dis Il a quand même trouvé ouais. le moyen de se mettre tenu, voilà hein. Dans on tous a, les cas il se faut à poil On n'a pas de bon chip toute l'année ouais. oui, du tout. C'est Bon, on y va C'est pas fini, frère. Il en reste une. T'as mis quoi Corde à sauter. C'est parti. Allez, va ranger tes affaires. C'est pas fini. Il m'a dit je sais pas faire de corde. Bah quoi Terminé? Ah, elle doit vous faire enculer tous. Elle est hala la corde. Hein. Si je veux la même, je dois faire quoi? Je dois aller te faire enculer. <rire> vous êtes clairement des bâtards. On a quand même réussi à rentrer les gars. Vous savez qu'on est viré de Fit, Donc c'est parti, deuxième ouais. séance. Puis nous, bon, c'était chaud. Non. Ah non Bah, tu va faire, faire quoi, quoi frère, Du chibre. Un peu de bras, un peu d'épaule. J'ai bon, te fait. Hein. Et après on ira peut-être manger s'ils si veulent bien qu'on se nourrisse. Parce qu'on est en train de cataboliser là va être votre fois. Qui fait deux trainings par jour Brutus, euh, Richmond. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Bizarre. Euh... <rires> Singing all my sorrows on of I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potos. Mm. America ain't dreaming, they've been skimming when the birth every nation came from black, black, black, black uh, We sounded like a real anthem, Charlie mm. summer my wallet, and actually think I count bigger And my body count bigger, that's without a doubt I'm a hundred steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout What you all about, what your dollar mouth you a boy stout yeah, I'm a big dog, tell the truth, I don't get charter shit Time kind of corny, mother turn this shit off Morning up Là, c'est simple. Je vais mettre une petite story. Il faudra décider. C'est soit on se pique. Je ne vais pas me piquer tout seul. Avec hein. quoi Avec euh, des piqûres, comme ça, qui piquent bien. Ça, ça pique bien. Ou alors, je prends le T2 de chez QNT. Donc soit tu restes nati, soit tu te dopes. Soit je me dans, dope dans tous les cas. les deux, c'est du dopage. Moi, je là. les connais, nos abonnés. Là, ils viennent voir 180 x 2 euros. Si tu te dopes, c'est fini. Je mets QNT ou je me pique. Je, je les J'ai envie de me piquer. un. Hein Hop là, et on va voir. En gros, t'as besoin de leur aval, c'est ça en fait. Ça, ça va être une excuse, tu vas dire, bon, c'est eux qui m'ont dit de ouais, le faire. ils m'ont dit, je peux. Voilà. <rire> Après, si j'ai fermé les volets, personne ne me voit, je suis nati. Hein. Là, c'est filmé quand même, c'est record. Déjà, ils vont devoir être ça, ils vont, ils vont pas comprendre les gens. C'est un... une vraie piqûre là. Bon, vous avez pris la décision pour nous à euh, 17% QNT, donc à 83%, on va falloir se piquer concrètement. Ils ont pris la décision pour toi, hein, pas pour eux. Ils ont décidé que je me chargeais. Pas... c'est moi, j'ai même pas le droit de décider de ma santé, c'est eux qui décident donc, que je me charge. Donc je te pique, gros. Donc tu me piques. Mets ton bras. Vas-y. Ah voilà c'est bon je suis puni. Pour ceux qui se demandent c'est un vaccin c'est pas du tout des produits stéroïdiens etc. Enfin peut-être il y a des vaccins peut-être sont stéroïdiens. Mais nous c'est des vaccins. Et le truc que c'est par rapport à la vidéo qu'on prépare. C'est par rapport à la vidéo. je suis immigré. C'est par rapport à la vidéo qu'on prépare où on doit se doper dans les vestiaires on a prévu un vaccin je sais pas où il a eu ça d'ailleurs par contre c'est un client Fabrice il me l'a prêté voilà il me l'a donné du coup mais c'est un grand ouais ça fait vraiment dopage quoi. Du coup on va l'utiliser pour la vidéo se doper dans les vestiaires les Mais on a respecté notre parole parce que j'ai piqué cet animal. C'est bon c'est bon piqué comme ça, Bon, hein. oh, les gars, là, j'ai préparé un truc. S'il vous plaît, faites pas les cons. On a des gros projets. On doit être prêt physiquement là dans un mois parce qu'on va body time. Donc, je fais quoi Soit je mange ce superbe bon plat, Iron Meal, moins 25% Code fitness fusion. Très bon placement. Euh, 27 grammes de prod 42 grammes de carbs. Là, on est sur du forcing. Ça y est, on y va. J'en fais trop. Là, on y va. Bref, avec ça, les gars, je fais du muscle. Soit je vais me taper un menu Maxi best of Bin mac Avec lequel ah, tu feras du muscle également Je vais faire du gras. <rire> envoyer ça on va avoir leur réponse on se retrouvera soit à table avec ce plat soit à table au McDonald's vous êtes vraiment des bâtards je tiens à vous le dire mais vraiment sincèrement en vrai les gars je suis content en plus c'est puis mousse à payer donc let's go hein. je me suis fait plaisir menu signature on est bien là Bon, vous faites journée, au final, on a fait tout ce qu'ils nous ont dit. Ouais. Vous avez bien abusé, franchement. Je suis fatigué de cette journée de merde. Euh, mais si vraiment ça marche bien, je suis chaud de le refaire. Ouais, je suis chaud de le refaire aussi. Mais c'est pas Sur un entraînement. Ouais. Voilà. Prochaine vidéo sur ce genre de format, ça sera sur un training. C'est vous qui avez décidé de notre entraînement, les exercices, bon, la séance, chaud. tout ce que vous voulez. QNT Iron, Iron 1000. Mille. Vous avez moins 20, moins 10% selon les codes de réduction. qu'on y va. Tout est en description, ouais. les gars. C'était Fitness Fusion. Comment ça, l'outro Et c'est quand on et On a oublié celle-là. Bah ben ouais. du coup ils veulent pas qu'on dorme. Non, non, on va pas dormir. Je me disais bien, il a oublié. Mais c'est toi qui l'as fait. Moi, tu sais très bien, je dors pas si je frappe. Moi, j'ai plus d'hydravol et comme il fallait un avec la Catherine, ce sera du C4. C'est pas bien les mecs, hein. c'est vraiment pas bien. Une, deux, trois et quatre. Viens mourir. Même la voiture, elle a pris du pré-workout, la vie de ma mère. Je veux un peu de QNT là-dedans quand même. Faut pas te faire enculer. Faire... Non mais c'est bon, moi j'ai cheaté, hein. j'ai fait le cheat mille. Toi, tu fais ça. J'espère pour toi tu vas réussir à dormir. Inch'Allah, hein. c'est Dieu qui donne de toute façon de faire du normal. Allez, allez, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, sais, tu sais. réfléchis pas. En plus c'est pas bon. Force Et pas fun parce que moi je veux pas dormir, mais vas-y, le coup